Et bonjour J'espère que vous allez bien. Alors j'avais dit dans la dernière vidéo que j'allais probablement euh, parce que je suis un connard et que j'oublie parfois des choses auxquelles je pense. Et j'ai pensé à des choses en visionnant pour la première fois la vidéo et j'ai oublié d'en parler. Et, euh, et du coup Eva m'a dit mais il faut que t'en parles, il faut que t'en parles. balls Alors j'en ai parlé un petit peu en stream aussi déjà. Mais euh, alors pour commencer déjà... On m'a mis dans les commentaires de la vidéo de Sylvarden quelque chose de très intéressant, une lecture que j'ai pas eue. Moi, c'est vrai que je n'ai pas eu cette, cette interprétation et qui est plutôt pas mal. C'est le moment où, euh, où Jean-Michel, donc Aralon, euh, parle avec. Euh, donc c est, c est, ce passage, on va le mettre. Il gardé la foi. Voilà, il a gardé la et foi. Dans tout ce temps, j'ai cru que vous viendriez nous sauver. Mais vous envoyez ces vautours dans mon bosquet Pourquoi Donc, ça, on en a déjà parlé. Elle lui montre la vision. Je vais avancer. Elle lui montre la vision. Je, je, je, vais, dans le, je, je vais pas partir trop loin. Il y a surtout trois sujets que j'ai envie d'évoquer. Et là, donc, ouais, j'ai même pas dit bonjour. Ça va. Et, euh, et du coup, et eh bien ici, en gros, on a. Bon, j'en ai déjà parlé. L'aspect assez menaçant de la reine de l'hiver. Blablabla. Bon, ça, j'ai déjà dit. Euh... Et là. Cette lecture, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément eue. Moi, j'ai eu une autre interprétation et je, je trouvais que c'était très intéressant. Donc, il fallait que j'en parle. Ton cœur est pur. Je respecterai ta décision. Voilà, quand elle, quand elle lui offre le choix. Moi, j'étais en mode, bon bah, c'est soit tu sauves le bosquet, soit tu nous permets de récupérer l'âme, mais potentiellement on peut sauver d'autres bosquets. Certes, tu sacrifies ton bosquet, mais pour sauver notre bosquet, enfin le reste de la forêt, ou euh, bah je te, laisse, je te laisse faire et je te laisse la fin de ton bosquet mais ça servira à rien en fait. Moi c'était ça que je comprenais donc en gros c'était soit tu sacrifies plusieurs vies, enfin tu sacrifies une vie pour en sauver plein, soit tu, j'honorerai quelle que soit ta décision, j'honorerai euh, ton choix. Ou alors euh, tu décides bien de sauver une vie mais d'en faire perdre des, des milliers, des millions à côté. Euh, moi je l'avais interprété comme ça mais on m'a fait remarquer qu'il y avait potentiellement une autre, une autre lecture surtout avec la VO c'était Enfin, avec la VO, c'est quasiment pareil, hein, qu'on soit clair. Mais en fait, il y avait une autre interprétation qui marche aussi en français. Euh, c'est l'idée qu'en fait, euh, elle lui laisse pas le choix. En fait, Genre, c'est... Ok, si tu veux, tu honores ton serment. Donc, tu veux servir le, tu veux protéger le bosquet. Euh, Est-ce que, du coup, tu choisis de défendre le bosquet, mais nous, on te tuera, en fait, pour récupérer l'âme Enfin, l'anima, pardon. L'anima, c'est la même chose. Hein. Je rappelle, anima, ça veut dire âme en, en latin. Mais du coup, c'est... Soit tu honores ton serment et tu mourras dans ton serment euh, pour rien, pour protéger Ursoc pour protéger, euh, en gros, hein, pour protéger l'anima Ou alors tu nous le laisses et, on te sau et on, tu nous le laisses en fait Alors moi c'est pas du tout la lecture tout que j'ai eue épais. Et c'est ce qui expliquerait du coup pourquoi elle a les larmes aux yeux parce que Elle est touchée par la dévotion de son serviteur Je respecterai ta Personnellement c'est pas la lecture que j'ai, j'ai toujours sûr. pas cette lecture Parce qu'on parle de la nature. Alors oui, bien sûr, le fait qu'elle soit violente, etc., ça pourrait... ça pourrait. Enfin, le fait qu'elle choisisse d'honorer le serment et tout. Mais enfin, on parle de la nature, l'idée de sacrifier une partie de la forêt pour sauver le reste de la forêt. Je trouve que c'est beaucoup plus raccord en termes de thématiques avec Cyberden. Mais c'est vrai que c'était une lecture intéressante, auquel je n'avais enfin, pas évoqué. Donc n'hésitez pas à en, à en parler dans les commentaires si vous, vous pensez que, que c'est cette... Enfin, euh, ce que vous êtes plutôt... Euh, Fervent je dirais de cette, de, cette, de cette interprétation ou de l'autre. Hein, voilà, Mettez dans les commentaires laquelle vous, vous, vous êtes, euh, sur laquelle vous êtes chaud. J'en profite pour le rappeler, j'avais parlé de la Lali, j'avais dit que c'est un terme joli et on me l'a fait remarquer et c'est vrai. Moi j'avais dit la Lali c'est la mise à mort. Et on me l'a fait remarquer et c'est vrai, hein, la Lali c'est la mise à mort dans une chasse. Du coup, la traduction à l'ali pour chasse sauvage, ça marche. Bien sûr, ça marche. Bien sûr. Le problème, c'est qu'en fait, comme je l'ai déjà dit aussi dans ma pré précédente vidéo, en fait, si vous dites. Euh, enfin, il y, y a la référence derrière il dit je chasserai pour vous. Euh, tu n'as pas la référence en français s'il dit je chasserai pour vous, bien sûr la Lali c'est un super mot, moi j'adore ça quand la, la localisation nous fait apprendre des mots, moi je veux dire Warcraft 3, euh, Warcraft 2 m'ont fait apprendre plein de mots de vocabulaire français, de manière je dirais du, du langage soutenu, donc c'est vachement bien, mais en fait le problème c'est que là pour un terme comme ça tu perds la référence, c'est à dire que même si c'est très bien la Lali et qu'en plus ça fait rappel à la Lali, la chasse etc, en fait le truc c'est que la chasse sauvage c'est euh, on, on lance le corps de chasse et on attaque tous, les, tous ceux qui veulent attaquer Sylvarden, il y a aussi le fait qu'il dit il « dit, euh, I will, I will uh, hunt for you », donc uh, « For the wild hunt », genre ça se perd un petit peu, voilà. Je voulais, je voulais revenir dessus, mais ça c'est pas pour ça que je refais la vidéo, parce que vous dites « Bon, on s'en fout, hein, t'aurais pu le faire en commentaire », et c'est vrai. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est deux points. Le premier, le premier, il y a tout simplement quelque chose que je devais évoquer, euh, c'est tout simplement, vous le savez si vous avez suivi mes vidéos sur, euh, sur Shadowlands, depuis Légion, le pacte entre Elia et Sylvanas, euh, et du coup Elia est un agent euh, du Geôlier, donc Sylvanas a pactisé avec Elia et le Geôlier, et eh bien le flux des âmes a été modifié. Alors on ne sait pas si Sylvanas a modifié tout le flux des âmes du, de tous les mondes ou si seul, seulement celui d'Azeroth. Ce qui est sûr, c'est que le flot des âmes a été perturbé à partir du début de Légion. Or. Quand Malfurion, et du coup, bah ça vous l'aviez une référence, hein, c'est Légion bien sûr avec le cauchemar d'Emeraude, tout ça, tout ça, le truc c'est que du coup en faisant ça, Yursoc, quand il meurt, je vous rappelle, référence Isera, Isera quand elle meurt, quand elle meurt dans le cauchemar d'Emeraude, enfin, c'est même pas dans le cauchemar d'Emeraude, c'est même pas dans le raid mais dans, la, dans les quêtes, et eh bien quand elle meurt il y a une intervention des lunes, on voit les lunes directement et la musique est superbe, la cinématique des, des lunes et enfin, de, des lunes avec Isera, elle est, moi elle me fout toujours les boules, elle, est, elle me met toujours les larmes aux yeux. Elle est extraordinaire et si elle avait pu être avec cette qualité-là, ça aurait été mais pff, jouissif. Mais du coup, eh bien, on voit l'intervention des lunes qui sauve l'âme d'Isera. Elle intervient directement pour servir de passeur pour Isera. Sauf que toutes les autres âmes, où est-ce qu'elles vont Dans l'antre Or, Urzok, on ne voit aucune intervention des lunes, ici. On ne voit absolument pas d'intervention des lunes, il n'y a rien du tout qui indique une intervention des lunes. Alors si vous commencez à me dire, ouais le flash blanc c'est l'une, ça va mal, bar ça va mal se passer. Hein. <rire> parce que là faut arrêter. <rire> Moi je veux bien interpréter plein de trucs, mais ça non. Hein. C'est pas parce qu'il ça c'est une ellipse. <rire> c'est pas et l'une, hein. <rire> qu'on soit clair. Mais euh, mais du coup dans l'arbre, et eh ben, on voit, alors vous allez me dire par contre, cette lumière blanche c'est vrai que ça pourrait être l'une. Euh, c'est les couleurs de Silverden. Qu'on soit clair, l'âme est... est blanche. Enfin, je rappelle, je vous laisse aller voir la vidéo sur Bastion. Les âmes généralement sont blanches. Euh, elles peuvent prendre l'apparence bleue et jaune également, mais les âmes sont de ces couleurs-là. Les trois couleurs des âmes qu'on a vues de toute l'histoire de Warcraft, c'est bleu, blanc et euh, rouge. Parce que la France, non, je galbe bleu, blanc et jaune. Là, euh, pff, ouais, je suis sûr que certains vont me dire c'est lune. <rire> mais, mais non Pour moi, non enfin, Après, bien sûr, ça peut être lune. Mais c'est pas cette cinématique qui indique que c'est lune, hein, en fait. Bien sûr. Je pense qu'ils ont tout intérêt à dire, oui, oui, non, mais c'est Elune aussi qui a transféré euh, l'âme d'Ursoc. Parce que le problème, le problème, c'est qu'en fait, euh, Elune sert de passeur et de sockey, mais tous les autres, en fait, le principe, c'est que depuis le pacte de Sylvanas, toutes les âmes entrent, donc euh, Sorfang, tout ça, entrent. Sauf si, exception, principe, exception, l'exception, c'est s'il y a eu une intervention d'un passeur différent qui a chamboulé les choses. Par exemple, Isera avec euh, Elune, ou par exemple, euh, Rastakan. Rastakan et euh, avec Bon Samedi, et par exemple, on peut également citer euh, bah, dire Rezan, Rezan Rastakan avec Bon Samedi. On sait que Bon Samedi s'intéressait à ces deux âmes là, donc il y a de grandes chances qu'il les ait récupérées lui-même. Donc, probablement, il les a pas envoyées à l'ante mais il les a gardées de son, dans son coin. Et potentiellement également, euh, on, pourrait, euh, on pourrait évoquer Vol'jin, puisque Vol'jin lui il se serait transformé, il se serait auto, euh, il se serait auto fait passer potentiellement en, en devenant un Loa. Donc, euh, ça c'est potentiellement des exceptions Mais tous les autres c'est dans l'entre Donc Ursoc, si on nous dit pas qu'il y a eu une intervention des lunes C'est une incohérence Ce qu'il est censé être dans l'entre donc, je pense qu'à posteriori, ils ont tout intérêt à le dire. C'est oui, Elune aussi est intervenue. Ce qui est quand même con, c'est de ne pas la remontrer dans la cinématique. Je veux dire, ça prenait. Euh, la vidéo dure 6 minutes 20. Euh, tu, mets, euh, tu mets 5 secondes où tu vois. Euh, Elune, en plus, aurait fait écho à la cinématique d'Isera. Voilà, c'était pas compliqué. Le problème, c'est que là, bah, sur le papier, on se dit Mais attendez. Parce que moi, je le rappelle, dans ma vidéo, j'ai dit Ce qui est vachement bien, c'est que cette cinématique de Sylvarden ce qui est très intéressant par rapport à Maldraxxus, c'est que bien sûr, elle présente la zone de Maldraxxus, mais elle présente des grands principes. J'en ai parlé, la mort dans les terres d'ombre, bah, vous repassez en forme d'anima. En tout cas, on n'est pas encore sûr à 100%, mais il y a de grandes chances, et cette cinématique le montre. Elle montre le fonctionnement des terres d'ombre. Donc, si elle oublie le principe de base, qui est bah, en fait, maintenant, toute l'anima les... est retransférée dans l'antre. C'est aussi pour ça que Sylvarden se dessèche, hein, je le rappelle dans toutes mes vidéos. Donc, Et pas que Sylvarden, hein, toutes les autres zones. Donc... Si on oublie que l'âme d'Ursoc, bah, il ne devrait pas être là, il y a un problème. Donc j'espère que Blizzard y pensera. Euh, pour la petite info aussi, euh, on, la plupart des créateurs de contenu, que ce soit euh, Sam Vostok, Unatel, et du coup bah, Evan Essor et moi, on, on nous a proposé, Blizzard, nous a, c, le CM France nous a proposé d'envoyer de, nos questions à, à l'écrit. Donc je pense que je rajouterai cette question là pour avoir des réponses des développeurs là-dessus. Parce que pour moi ça il faut, il faut vite, sinon ça va être oublié je pense, il faut vite le dire. Comme ça ils disent oui, oui c'est l'une, pas de problème. Euh, parce que ça, ça, ça se... il suffit juste de dire que c'est Elune et c'est bon. A... La Elune, c'est la carte sortie de prison incroyable. Mais pas... pourquoi C'est pas genre la lumière. Parce que vous allez me dire, oui, mais Malga, tu disais la lumière avec Uther. En fait, la différence, c'est qu'ici, on a vu Elune le faire avant. On l'a vu Elune le faire avec Isera. On, euh, on a un cas de jurisprudence. Il y a de la jurisprudence. Donc ils peuvent le faire avec, euh, avec Kursok. Euh, Uther, etc. Non, ça c'est du bullshit scénaristique à la K, quoi. C'est ça le problème. Mais je poserai la question pour Uther aussi. Alors, autre point, alors là c'est là où je pose mes balls euh, Que j'ai évoqué en stream C'est que comme avec Ursoc On a Le choix à la fin, donc il prend sa décision euh, Arlon c'est de, sacri de Sacrifier L'anima Donc il, il décide de tuer Ursoc en fait, hein, de, de laisser mourir Ursoc pour récupérer son anima Pour permettre potentiellement on va dire de relancer Certains bosquets, de maintenir la vie ailleurs Le truc, le truc Mesdames et messieurs ça je vous en ai déjà souvent parlé, il y a eu beaucoup de questions notamment sur Bastion, etc. sur tous mes streams et c'est normal que vous posiez cette question en permanence et c'est pas, je me suis jamais embêté à le répéter là-dessus, il n'y a pas de problème parce que c'est normal. Tu arrives dans les terres d'ombre, tu te dis mais attendez c'est les mondes des morts, donc les vivants vont dans les terres des morts mais si un mort meurt dans les terres des morts qu'est-ce qui devient Pour le moment on n'a pas de réponse genre c'est comme ça. Il y a de grands, euh, je dirais, indicateurs de grands euh, faisceaux d'indices on va dire, ouais, le langage juridique mais qui présentent on a, on a pas mal de cas de figure qui nous montrent que quand un mec meurt, il redevient de l'anima sous sa forme brute. Ça semble, là, là avec Ursock, c'est exactement ce qu'on nous montre. Et donc c'est un nouveau, c'est encore un principe. Après là vous allez me dire, oui mais on l'a montré. Après, est-ce que c'est le principe ou est-ce que c'est des exceptions On sait pas. Donc, est-ce que c'est que, par exemple, pour Sylvarden et pour les autres zones, ça marche pas pareil On ne sait pas encore. C'est pas vraiment un grand plan le cas générique. Donc la question, évidemment, on la remontera aussi aux développeurs, celle-là, pour être sûr. Hein. Je peux dire que pour les créateurs de contenu, c'est important. Mais, euh, mais ce qui est important, c'est surtout de se dire, c'est là que je prends mon pari, euh, sur le teaser des quatre cinématiques, sur celle de Raven Dress, que, que je vous rappelle, pour moi, mon classement, c'était euh, Bastion la plus intéressante, suivi de Revendreth, ensuite Maldraxxus puis Sylvarden. Finalement, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, je préfère Sylvarden à Maldraxxus, pourtant la zone de Malraxus est ma préférée, donc comme quoi, j'arrive à quand même être un petit peu objectif. Et le truc, c'est que Revendreth, pour moi, elle sera un peu moins bien que Bastion, mais elle risque d'être très bien, parce que on sait déjà qu'il y a un personnage qui va apparaître, c'est Garrosh. Et Garrosh, vous l'avez vu dans toutes ces scématiques, à chaque fois dans l'analyse j'en parle, il vous montre les grands principes euh, des d'ombre pour que même des néophytes se disent « Ah ok, ça marche comme ça dans d'ombre, et que ça réponde à pas mal de vos interrogations. Bon, le truc c'est aussi des présentations de la zone, donc bien sûr si vous avez encore des questions autres, ou... n'hésitez pas à les poser d'ailleurs, mais vous aurez probablement beaucoup de réponses dans les zones de quête. Et Malraxus, je sais que sur ma, ma... ma vidéo d'analyse de Draka, peut-être que vous êtes resté sur votre faim parce que je veux pas trop trop spoiler. Alors pour Sylvarden, j'ai spoilé un peu plus, mais Malraxus, il y a vraiment une intrigue très intéressante, donc... Euh... Je, je préfère vraiment ne pas vous spoiler tous les éléments. Pour ce, enfin, pour ce qui est de Sylvarden, du coup là on voit Ursoc, son âme qui redevient, enfin son anima, il, enfin oui son âme plutôt redevient de l'anima, vraiment donc la forme brute de l'âme, de la forme d'énergie. Mais ce qui est important, c'est que comme je vous l'ai dit, on vous montre les grands principes, pourquoi on, va au Ribos, enfin, pourquoi on va à Bastion, pourquoi on va à Malraxus, pourquoi on va à Sylvarden la prochaine c'est Raven Dress Donc on va vous présenter très probablement Garrosh, pourquoi Parce que c'est un connard, parce qu'il a fauté toute sa vie, du coup il va pas, aller, il va pas passer à l'antre, on va essayer de lui dire bon peut-être qu'on peut croire à ta rédemption donc on va t'envoyer à Raven Dress, et à Raven Dress, à mon sens Garrosh, euh, pour moi, s'il accepte la rédemption ce serait pas Garrosh en fait, ce serait même une insulte au personnage. Euh, Garrosh, s'il y a bien un truc sur lequel il est toujours resté droit, euh, je ferai une vidéo bientôt de debunkage sur, sur Garrosh pour préparer Cataclysme, mais au final, Garoche, il a toujours, il n'a jamais eu de regret sur ce qu'il a fait. Que, que, que ce soit dans Crime de guerre, que ce soit dans Cata, tous les trucs qu'il a fait, toutes les atrocités qu'il a pu commettre, il n'a jamais eu de regret. Il dit j'ai fait ça pour la Horde, basta, c'était ma vision des choses, c'est comme ça que la Horde doit fonctionner. Voilà, basta, je ne regrette rien. C'est littéralement ce que Garrosh a toujours dit. Donc, le, le, déjà, moi pour moi, il n'aurait même pas dû aller à Revendress, il aurait dû directement aller dans l'antre. Mais c'était l'occasion de présenter Revendress, donc je comprends les développeurs. Maintenant, s'ils le foutent à Revendress, il y a trois options. À Revendress, trois options. Soit, premièrement, il accepte sa rédemption... Il accepte les torts qu'il a qu'il a causé, donc il les porte littéralement sur le dos en fardeau. Si vous avez regardé les, les modèles, la la vidéo que j'ai faite sur les modèles avec Eva, vous avez vu Keltas porte justement euh, c'est ce, ce, ce, ce, aussi ces trucs-là. Enfin, il porte tous les tous les tous les toutes les toutes les saloperies qu'il a qu'il a, qu a pu commettre en fait sur son dos. Donc en gros, il a la pochette de Burning Crusade et Garoche, bah, moi je le vois pas faire ça, ça voudrait dire oui j'ai fait des erreurs euh, minces, pardon, excusez-moi. Non, c'est pas du tout garoche, donc. mais c'est quand même une possibilité. Donc. Première possibilité, il, euh, fait acte no enfin, il fait amende honorable et il choisit de, de, de, de se repentir. Deuxième possibilité, il dit fuck à tout le monde, boum, il est balancé dans l'entre. Parce que je rappelle que la pesée des âmes se fait horribos, mais à Revendreth c'est le purgatoire, donc vous avez, une deuxième vous avez une dernière chance, si jamais vous la prenez pas, entre directement. Donc, Deuxième possibilité, entre. Troisième possibilité, et moi personnellement je vote pour celle-là. Alors moi, pour moi c'est pas de rédemption, donc c est, c est les deux que j'école, c'est les deux dernières. Mais celle que je pense être la plus à même d'arriver c'est celle-ci. C'est comme Ursoc. C'est-à-dire qu'à mon avis, Garrosh il va dire... Il y, y a Denetrius, le grand patron de Revendreth, qui veut lui dire « Écoute, maintenant je vais torturer ton âme et tu vas choisir de, de te repentir de toutes les saloperies que tu as faites dans ton vivant. » Et là Garrosh, va dire fuck. <rire> il va dire fuck. Il va dire non. Tout ce que j'ai fait, je fait le fais pour la Horde. Locktar, regarde. Et là Deathwing, il va faire ok. Et là, il va lui siphonner son âme et le transformer en anima. Moi, c'est mon, c'est ma euh, prédiction. Euh, c'est ma prédiction. On verra. Il y a. Pour moi, ça va jouer entre l'antre et, et de toute façon ça se jouera entre l'antre et le siphonnage. Mais je prends les paris. Pour moi, ce sera le siphonnage. Et tous les fans de Garrosh eh ben, vont chialer toutes les larmes de leur corps. Euh, ça, ça je le sens et pourtant ce, sera, ce serait dommage parce que pour le coup ce serait un bon traitement du personnage. Personnellement je pense qu'il aurait même pas dû aller à la Dress de, de, dans, dans un premier temps mais le fait de, de, de, que Garrosh dans, dans son dernier souffle, bon il, il est mort donc il souffle plus mais dans son dernier élan et eh bien il disent fuck à tout le monde. Euh, et ils disent, euh, je ne regrette rien, et qu'à ce moment-là, il se fasse siphonner, ça serait tellement en accord avec le personnage, donc il aurait eu une mort encore plus spectaculaire, et on reverrait bien sûr en, en, au tout début la mort bah, contre Eutral. Donc moi, personnellement, c'est mon call, et à la fin, il y a Keltas qui ferait, <rire> coucou, <rire> il ferait Mijira Keltas, coucou, il ferait ça à la fin, euh, bon, peut-être pas Keltas pour le coup, mais je pense qu'on verrait peut-être, genre, des qui disent, euh, c'est pas grave, ton âme, euh, même si ton âme est très puissante, euh, je n'ai pas, enfin, pas besoin de toi, j'en ai une autre sous la main, qui, j'ai une autre âme très pro, enfin, euh, avec de grandes possibilités sous la main, euh, avec un grand potentiel sous la main, et là on verra quelle tasse. coucou <rire> Donc voilà, personnellement c'est mes prédictions, euh, j'espère que cette petite vidéo de complément vous aura plu, euh, C'était vraiment, bah, pour moi c'était deux aspects très importants, le, le côté garoche, euh, avec justement encore une fois, qu'est-ce qu'un mort devient une fois, enfin, un, meurt, un, mort qui meurt, un mort qui meurt chez les morts que, que devient-il Et surtout, bien sûr, euh, le fait que Ursoc, normalement, il doit être dans l'antre s'il n'y a pas d'intervention euh, des autres. Et si vous me dites, oui, c'est la reine de l'hiver euh, qui a probablement euh, ramené euh, l'âme d'Ursoc, qui a fait le passeur, le travail de passeur, si c'était ça, Sylvarden ne dépérirait pas. Hein. Elle euh, pourrait retransiter les âmes vers Sylvarden. Donc non, c'est pas possible. Donc, voilà. On, à part s'ils nous disent, oui, les Loa, c'est un peu particulier, enfin, les, les esprits sauvages, les dieux sauvages, c'est un peu particulier, ils peuvent traverser directement, ça, ça ferait un peu bullshit, mais... On verra, on verra l'explication, mais pour le moment, bah, c'est vrai que ça semble être une incohérence. Donc on verra. Mais c'est pas une incohérence, euh, elle peut se gommer très facilement, enfin elle peut se, elle peut se corriger très facilement si la justifie. Du coup voilà, plein de bisous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que cette petite vidéo de complément vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions concernant la lecture que je vous ai dite en début de vidéo. Donc plein de bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, dans le Nexus Et euh, tout ça, hein, YouTube, follow, Twitter, cloche, tout ça, tout ça, hein, YouTube things. Les likes, les commentaires Bouboubouchki, boubouchki On n'est pas loin des 20 000 abonnés en plus J'y pense mais on n'est pas loin des 20 000 Donc merci à vous évidemment Et voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous Voilà, plein de bisous, je m'en vais Et Ursac, je te rejoins